C'est pas juste, ok Ah non, pas là, c'est ma place, couche-toi. Allez, file, file. Salut les filles, on se retrouve pour une vidéo favori. Oui, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, puisque ça faisait deux ans que j'avais pas fait de vidéo. Donc j'ai pas énormément de favoris, surtout en make-up, puisque... Voilà, si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, vous avez vu ma reprise. Et je me suis pas beaucoup maquillée. Mais j'en ai quelques-uns, et j'ai des petits coups de cœur... Euh, même si ça fait pas hyper longtemps que je les utilise, mais bon, voilà. Alors, Mais par contre, on va commencer par un favori miam miam, enfin, même plutôt glouglou. Glou. Euh, c'est ceci c'est les Latte Macchetto Light de chez Aldi. Voilà, j'adore ce truc là je, je carbure à ça depuis, ben, depuis mon opération. En fait, il n'y a que ça qui passe ou le café au lait des Dolce Gusto. Donc là, j'ai plus de Dolce Gusto, donc euh, je vais vite m'en boire un. C'est pour ça que j'ai voulu filmer en premier, donc ça je peux le boire. Donc je l'ouvre. Ah, et je bois un coup. Mmh. Quel bonheur. Voilà. Je suis obligée de me parler. Hop là. Je vais vous montrer de, euh, des petits favoris random, random, random. random. Euh, tout d'abord j'ai un cadre que ma nièce m'a fait Oui, mes nièces me font souvent des cadeaux en ce moment et, euh, enfin, Au départ elle ne l'avait pas fait pour moi je pense hein, Mais euh, quand j'ai vu, j'ai Il ah, est trop beau, elle m'a dit mais c'est pour toi Donc euh, je l'ai pris hein, voilà. C'est ceci Il est trop beau Donc c'est de la part de Cassie Et euh, voilà, bon là je viens juste de voir Qu'il commence à se décoller un tout petit chouïa Donc il faudra que je recolle Mais là c'est trop beau quoi et De loin en fait j'ai pensé que c'était un cadre que mon frère avait acheté tout simplement en bois mais en fait c'est euh, une espèce de papier peint et puis ils ont collé des, des petites formes géométriques par dessus pour faire un sève et je trouve ça trop beau donc euh, normalement il est dans mon salon mais là je voulais vous le montrer parce que je trouve ça trop beau donc je vais m'étaler un peu sur mon lit ah ça va vous voyez ensuite un cadeau de ma filleule cette fois-ci ma petite Jadonette, qui m'a offert une petite boule à neige elle est toute rikiki hein, mais elle est trop mignonne avec une petite licorne voilà elle est trop jolie et euh, j'adore ma fille elle, elle me fait toujours des petits cadeaux comme ça avec ça, ses petits sous euh, d'argent de poche euh, ou de qu'elle a eu à noël et tout ça et, euh, et là ben, voilà. elle a vu la, la petite boule licorne et euh, tout de suite elle m'en a acheté une et euh, je me souviens il y a quelques mois elle m'avait déjà dit oh je voulais en acheter une mais j'avais que 2,50€ et elle était à 3€ donc euh, euh, voilà mais voilà donc euh, j'adore et enfin dernier random, toujours les cornes, hein. comme vous pouvez le constater juste ici, j'adore les licornes. Ça c'était mon frère qu'on a ouvert, j'adore, j'adore, enfin mon frère et ma belle sœur C'est une grosse peluche licorne, elle est toute douce, et souvent je l'aurai avec d'ailleurs, puisque je suis souvent toute seule la nuit vu que mon mari travaille. Donc je fais des câlins à ma licorne. et derrière il y a le coussin licorne que j'avais acheté chez Ikea il y a plusieurs années. Et donc là c'est une combi. voyez une grosse combi comme ça, elle est trop belle. Donc c'était mon cadeau de Noël de la part de mon frère. Et ma nièce, mes filles, ma filleule, mes nièces, mon neveu. Et donc c'est une licorne, voilà. Vous avez la crinière, la corne, et il y a même une queue. Voilà, alors le truc bien chiant pour dormir, hein, faut dire ce qui est. Alors c'est le truc super l'amour. on ne peut pas dire le contraire. Hein. C'est le truc qui tue l'amour, hein. relation sexuelle, après ça, vous oubliez. Hein. Euh, je vais peut-être pas mettre ça au montage. Euh, la vie intime, c'est pas... pas le top du top, hein. question sexitude, il y a mieux, hein. Mais c'est tellement bien chaud et tout. Et comme j'ai tellement froid en ce moment là depuis ma perte de poids, euh... j'adore ce truc. D'ailleurs, ça vient, elle vient de chez Primark. Euh, mon frère a été chez Primark pour Noël. Et euh, je pense que je vais aller m'en rechercher d'autres parce que c'est une taille L et je nage dedans. J'en ai acheté une à 10 taille L aussi que j'ai un peu les nichons qui bloquent. Disons que je suis un petit peu compressée. Je sais la mettre, hein. je la mets quand même. Je suis un petit peu compressé au niveau des nichons disons qu'il fait soutenir le en même temps bazar donc voilà pour ça vous voyez toujours pas mon bordel, magnifique euh, j'ai également une bougie alors faites pas attention à la gueule du pot euh, déjà il est cracra et en plus il est cassé donc euh, je pense que je l'ai eu fondu à la base parce que je l'ai allumé une fois et j'ai vu après que c'était cassé, donc le, pour finir le bout est tombé. Mais voilà, bon, le parfum, le, la, la bougie, elle brûle quand même et ça parfume quand même la maison. Donc c'est une Jewel Candle, c'est la Unicorn. Donc c'est ma première Jewel Candle. Euh, J'adore, euh, j'aime bien l'odeur. Ça a une odeur de papa, papa, euh, marshmallow, je ne saurais pas trop dire, c'est spécial, mais j'aime bien. Et donc j'ai pris avec la bague. Donc un autre favori, c'est ma bague que j'ai eue dans ma Jewel Candle il va bien vers la donc c'est une pierre euh, arc-en-ciel comme ça avec des petits strass sur les côtés voilà j'aime beaucoup donc j'espère que si je perds trop de poids je pourrais au moins la mettre euh, à ce voilà ou à ce voilà mais que je pourrais continuer à la mettre parce que je l'adore un petit parfum que j'adore que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière ouais je me sens que j'ai eu l'année dernière d'abord de, la de mon frère euh, c'est le Luna de Nina Ricci. j'adore j'adore cette odeur il y a comme une, une petite note comme ça de violet, je vous noterai les notes euh, quelque part ici parce que je suis un peu doué pour décrire les odeurs mais euh, oh, j'adore et il tombe bien, enfin il tombe pas sur moi et tout, j'ai du mal euh, depuis l'Olympia et la petite Trove Nord à trouver un nouveau parfum et ben c'est chose faite l'Olympia faudra que je rachète donc euh, voilà, j'adore ce parfum. Et pourquoi je suis tout flou Je pourrais peut-être le descendre un petit cran, non C'est mieux là, non hum Histoire qu'il n'y ait pas un grand vide au-dessus de ma tête. Euh, j'ai un autre favori bijou, donc euh, c'est cette croix que j'ai reçue à Noël euh, de la part de, de, de, de mon amie euh, Pina. Voilà, c'est une croix de la marque Polis. Et j'adore, elle est trop belle elle est assez grande là, hein, si vous voyez par rapport à ma main. Et elle est trop belle. Voilà, j'avais craqué dessus en vitrine et elle a été bien cherchée pour Noël. Merci Pina Et parce que je sais qu'elle va regarder. Je te connais. Alors, j'ai pas mal de soins à vous montrer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On commence par les cheveux, par le corps. Mm -hmm. Allez, ah, cheveux, ça, il me fout. J'ai deux masques sous la douche. Je vais sous la douche parce que c'est deux masques à rincer. Euh, déjà, j'ai le LCF ici euh, le, de, de chez L'Oréal. C'est le Will Extraordinaire Oil Mask Baume Nutrition et Discipline aux 6 huiles de fleurs. C'est celui de la même gamme que ben, l'Huile Extraordinaire. <rire> Pourquoi je vais chercher si loin hein Alors, je l'adore parce qu'il il, il, il nourrit vraiment super bien les cheveux. Mais alors, je ne supporte pas l'odeur. Il pue. <rire> je vous jure il pue, j'ai hâte de le finir j'y suis presque, j'ai hâte de le finir pour changer parce qu'il pue mais il fait vraiment, il nourrit super bien les cheveux pareil que l'autre qui est un aussi donc c'est le 3 minutes Miracle Moisture euh, donc à l'huile de Macadamia et par contre ce que j'adore c'est le packaging de... aussi c'est tellement pratique à utiliser vous faites comme ça une petite noisette et vous étayez sur vos cheveux c'est mieux que d'aller dans le pot enfin déjà il faut ouvrir le pot le produit après vous avez plein de produits donc faut poser le pot pour être sûr qu'ils se remplissent pas d'eau Ah ouais, y a un peu le bordel quoi et donc j'alterne je fais une fois un, une fois l'autre et euh, je les adore tous les deux donc les, les produits aussi, moi je les achète chez Crutvat en Belgique hein, pour mes, celles qui me suivent et qui sont belges euh, et je les achète à chaque fois qu'ils sont en 1 plus un gratuit donc euh, en principe je les prends par 4 <rire> voilà. là j'ai pu en prendre que deux cette fois-ci c'est mon deuxième, l'autre n'est pas encore fini donc ça va, vivement qu'ils ressortent la promo, que je puisse aller m'en chercher Ensuite il y a un shampoing, donc c'est le nouveau Head Shoulders, euh, suprême hydratation à l'huile d'argan, et c'est vrai, voilà. vous savez que je suis fan de Head Shoulders, j'utilise que ce shampoing là, parce que les autres j'attrape des plaques sur la tête, ça me gratte, j'attrape même des plaques des fois dans la nuque et dans le dos en rinçant tout simplement le shampoing, le pire de ma vie c'est le Fructis, celui là c'est atroce, je me gratte la tête à 100%. Celui-ci, euh, je ne me gratte pas, je n'ai pas de pellicule et euh, en plus, il hydrate mes cheveux. Donc, euh, voilà, tout bénéf, quoi. Tout bénéf, en plus, il n'est pas bien cher. Et pareil, j'avais acheté chez quoi de Promo, ils étaient en 2 plus 2 gratuits. Mmh. Et puis, ça sent bon, quoi. Et dernier produit cheveux, donc euh, je vous l'ai présenté dans mon haul action que je vous remets dans le petit i ici. C'est le No Freeze euh, de la, la marque, c'est Zis-Is-It. Oula! Euh, Force Salon Styling, donc c'est un sérum à base d'huile euh, C'est qui en français Oui le sérum invisible pour les cheveux lisses Alors oui il les lisse, souvent je vous l'ai déjà dit en vidéo euh, Je, je l'aime bien pour mes petits cheveux de bébé, si je fais une, une queue de cheval par exemple Pour pas que mes petits cheveux de bébé rebiquent comme ils font d'habitude, je les lisse avec ça Mais ils hydratent, ça hydrate les cheveux, un truc de dingue en plus, ça sent divinement bon et il en faut beaucoup moins que l'huile extraordinaire de, de L'Oréal ou celle de chez Garnier, parce que j'alterne entre les deux, ça, souvent. Euh, je mets à peu près 5 à 6 pompes de les, des deux autres sur cheveux humides. Là, j'en mets 3, quoi. Donc, euh, et c'est un format 75 ml. Donc, euh, j'adore et j'adore l'odeur. Et ça ira super bien, donc là j'ai été chez Action et oui je vous ai pas filmé le haul, hein, parce que je me suis dit deux hauls en, en deux semaines ça fait peut-être un peu beaucoup. Après j'ai pas acheté grand chose, hein. j'ai racheté mes lingettes et maquillantes, j'ai racheté ce... le backup de celui-ci, et les pinceaux que je vous ai fait, la revue. D'ailleurs si vous voulez voir euh, <rire> le début de ce make-up, vous l'avez dans le petit i en même temps que la revue euh, sur les kits de pinceaux que j'ai achetés. Alors j'ai un combo. De produits parce que, bon, du euh, Maslif comme j'ai perdu quand même 25 kg, j'essaye de mettre des crèmes pour pas que ma peau se, se, se pendouille, enfin qu'elle pendouille parce que c'est vraiment pas beau. Donc, principalement en dessous de mes bras, enfin le, ici, hein. bon, ça marche pas des masses parce que ça pendouille quand même, mais j'espère qu'avec le sport, oui, parce que je vais me remettre le sport. <rire> euh, j'espère qu'avec le sport, ça va aussi aider et la peau du ventre. Donc, j'ai acheté la crème Linéance, euh, donc euh, qui est vendue chez Leclerc. Euh, boost et tonique, gel minceur suractivé, anticellulite et ultra-fermeté Effet raffermissant 83% Donc euh, c'était pas mal et c'est vrai qu'elle est topissime euh, Elle est en espèce de gel Alors le problème c'est que vu euh, que ça caille Elle est super froide à mettre sur le vide Mais euh, elle, est, elle est super raffermissante Franchement je, je, je vois je vois euh, la différence Maintenant je suis un peu déçue parce que je suis retournée au Leclerc extrêmement racheté Parce qu'il ne me reste plus des masses Et euh, je l'avais payé 8 euros donc je pense qu'elle était en promo, maintenant elle est à 15 quoi, donc euh, je vais attendre qu'elle retombe en promo, j'ai acheté une garnie en attendant euh, pour tester, une fois que j'aurai fini celle-ci, je passerai à l'autre, on verra. Et euh, donc je la combine à l'effet de ce gant maçon. donc euh, voilà, c'est hyper lourd, il vient aussi de chez Action, et j'avais payé ça euh, moins de 5 5€ de toute façon, je ne saurais plus vous dire le prix exact, il me semble que c'était 3,59 mais je ne suis plus sûre. Et donc vous avez des toutes petites billes en métal, comme ça, massantes. Et euh, ben voilà, le combiné des deux, c'est de la bombe atomique, quoi. Ça permet de bien faire pénétrer la crème, de bien faire le geste, parce qu'il faut bien masser les crèmes raffermissantes, sinon ça sert à rien. Ça permet de faire un bon geste bien massant, donc je frotte, je frotte, je frotte, même sur mes bras, hein, je la prends comme ça et je, je frotte un peu partout comme ça sur le dessous de mes bras. Et voilà, j'en suis euh, très content, en plus prend pas beaucoup plus de temps que d'appliquer la crème et la faire bien pénétrer à la main bon. alors ensuite j'ai une découverte coup de cœur et après une redécouverte de la même marque oh il est ouvert c'est l'huile sous la douche de Nivea je ne savais même pas que Nivea avait sorti une huile sous la douche donc vous savez à quel point j'adore les huiles alors elle paraît super liquide dans le flacon et quand vous la mettez dans la main mais elle est hyper onctueuse quand vous l'appliquez sur la peau et euh, elle hydrate super bien. En fait, j'adorais celle de chez euh, Nux. ma préférée c'est celle de chez Nux parce qu'elle sent divinement bon en prime. Elle hydrate super bien, Et, mais bon, le prix c'est pas le même que Nivea, quoi, hein, parce que la Nuxe, elle est, euh, je sais plus, enfin bah, bref, c'était très cher, pour une nuit sous la douche. Et là vous avez 200ml pour 3,59€ me semble-t-il, de mémoire. Et euh, voilà, ça fait déjà quelques fois que j'utilise, ça descend pas vite en plus, donc euh, c'est génial. Et j'adore, je vais aller me rechercher en pack-up aussi. Je pense que j'ai trouvé mon huile de douche titrer. C'est pas juste, OK Ah non, pas là, c'est ma place. Couche-toi. Allez, file. Fil donc c'est un produit, je disais donc, avant de me faire interrompre par ces stupides chiens, que j'ai redécouvert, que je mettais très souvent dans mes favoris, euh, à l'époque, <rire> je vous remets la playlist des favoris dans le petit i ici, si vous voulez aller les voir euh, vous verrez que je ne change pas vraiment de produit en fait, ça c'est plus pour les nouvelles qui viennent de nous rejoindre ou qui vont bientôt nous rejoindre, n'hésitez hein. pas à vous abonner euh, c'est le lait sous la douche de Nivea mon dieu Mais alors une hydratation de folie une, une, une utilisation mais un truc de malade tellement c'est facile quoi. je suis une grosse feignasse de l'hydratation du corps, alors autant je Peux me tartiner la tronche avec 5-6 crèmes que je peux pas. Le corps, c'est une fois de temps en temps quand j'y pense, à part maintenant avec le linéance, mais ça hydrate pas forcément donc ça m'aide pas. Mais alors j'ai redécouvert ce produit là et je l'adore toujours autant. C'est tellement facile et ma peau elle reste hydratée, mais... Oh, mais elle reste super bien hydratée toute la journée quoi. C'est oh, génial, génial. J'ai trois petits soins visage donc le premier c'est. Euh l'hydragéniste euh, la brume de réveil de chez l'Irak moi je l'ai en tout petit petit petit format donc j'avais eu ça au travail hein, c'est un format 30ml c'était un, un cadeau offert euh, à l'achat d'un produit Lirac, je crois ou de la, marque, de, la, de la gamme hydragéniste je sais plus et euh, voilà j'adore ce produit je l'ai presque fini je voulais me le racheter en grand parce que à ce moment là je travaillais encore et je m'étais dit euh, avec ma promo ça fera pas trop cher maintenant comme euh, <rire> je ne travaille plus je ne sais pas le prendre avec ma promo donc euh, bah là, j'ai demandé à mon frère, à mon petit frère, de me le prendre comme cadeau d'anniversaire. Hein Laurent, hello, si vous passez par là. Petit message subliminal. Mon anniversaire, c'est bientôt. Euh, j'ai regardé pour avoir des, des produits similaires sur, euh, sur Internet en moins cher. Il euh, y a la diadermine qui a l'air pas mal, mais elle est juste hydratante en fait. Celle-ci, euh, elle repulpe aussi et estompe les marques de fatigue. Elle oxygène la peau. Voilà, donc euh, je sais pas, dites-moi en commentaire si quelqu'un qui a testé celle-là et une autre d'une marque moins chère et qui n'a pas trouvé forcément de, de différence. Dites-moi en commentaire si vous avez une alternative à, ce, à cette brume de réveil là, parce que j'adore ce truc-là, je m'en vaporise le matin. Je me nettoie d'abord le visage à l'eau micellaire, comme d'habitude, et je m'en vaporise euh, sur la tronche avant de mettre mon sérum et tout, et euh, j'adore, j'adore, j'adore. En parlant de sérum... <rire> J'ai celui-ci, le Mixa. Alors, c'est pas mon préféré. Mon préféré reste le Bioderma. Ça, je crois que ça sera à vie. D'ailleurs, il faudrait que je m'en rachète une fois pour bien réhydrater ma peau. Parce que là, ça se voit pas trop. Mais je suis bien déshydratée. Hein. J'ai des petites résines de déshydratation. Là, quand je souris, c'est affreux. J'ai l'impression de prendre 10 ans à chaque fois que je souris. Quoi. Donc, euh... Et c'est vrai que question hydratation, il est très bien. Euh, il hydrate juste un tout petit peu moins que le Bioderma. C'est pas... C'est pas excessif, euh, disons que je préfère la texture du Bionerma qui est plus en gel parce que celui-ci il est très très très liquide. Euh, vous allez peut-être pas voir à la caméra mais il est super liquide. Par contre c'est un, un flacon, euh, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais vous avez, en fait ça remonte par le bas. Vous avez une petite, euh, petite plateforme ici qui remonte, donc ça évite qu'il y ait trop d'air dans le produit. Ça c'est bien parce que voilà, ça évite qu'il se périme trop vite. Mais celui-ci est vraiment très liquide. Euh, le Bioderma, je devais mettre une pompe pour faire tout mon visage. Et euh, j'avais de l'hydratation à gogo. Ici, je vais quand même mettre trois voire quatre pompes. En principe, j'en mets trois pour mettre tout mon visage. Et euh, j'en remets une après que j'étale jusqu'ici, vraiment, au niveau de mes petites ridules de déshydratation Pour vraiment bien, bien, bien euh, cibler cette zone-là, parce que c'est affreux. Et, euh, et voilà. Après, elle est pas bien chère. Elle est non comédogène. Et euh, elle est très bien. C'est une très bonne alternative au Bioderma. Bien que la différence de prix, je pense pas que ça soit énorme. je vais regarder ça et vous notez ça ici. Mais voilà, c'est un sérum hydratant, euh, je pense qu'après je changerai, parce que ça c'est déjà trois fois que je rachète celui-ci, donc je pense qu'après je changerai, soit je reprends le biotherma, soit j'en achète un autre que je pourrais tester, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en crème de jour, j'utilise la Vichy Neovadiol. Donc forcément, c'est une que j'avais eue au travail, euh, à mon ancien boulot, et je crois que j'en ai encore deux en stock hein, que j'avais reçu euh, de la marque. Donc, euh, Elle sent super bon, elle est super bien nourrissante, pas assez hydratante par contre, mais elle est liftante. Et c'est pour ça que je l'utilise principalement parce qu'en fait, euh, comme j'ai... <rire> On en revient à ma perte de poids, hein, mais vous m'excuserez, j'utilise des produits en conséquence de... de ce que mon corps a besoin. Je... Ici, ça va déjà mieux, mais ça pendouillait, ici, c'était vraiment pas beau. Quand je penchais la tête, ça faisait... On aurait cru un coup de dindon, quoi. vous savez, un peu genre euh, Professeur Folldingue. Et euh, du coup, je masse bien ici et les contours de mon visage, parce que j'ai pas envie que ça pendouille non plus. Et ici, notamment, pour essayer de remonter un peu mes rides. Enfin, pareil, pour pas que ça pendouille et que ça me fasse des, des babines de, de coquère, quoi. Donc euh, voilà. Et euh, je, je trouve que le résultat, parce que ça fait quoi Ça fait un mois et demi maintenant que je l'utilise je, au, début, au bout de 15 jours, ça commençait déjà à se voir. Quoi. Donc, euh, franchement, je suis super contente. Et elle a d'autres actifs, hein, euh, mais je ne sais plus c'est quoi, parce que c'était noté sur la boîte, mais pas sur, euh, sur le, le flacon. Donc, euh, j'essaierai de retrouver ça et de vous noter ça aussi ici. On en vient donc à mes euh, produits make-up. Donc, j'en ai trois, dont un combo. Euh, D'abord, je vais vous parler de la light. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, je pense que vous le voyez. Enfin, je vous dis des bêtises. J'en ai un autre en dessous parce que, suivant la vidéo que je vous ai mis dans le petit « i » là où j'ai testé les, les pinceaux de chez Action, j'en avais déjà mis un qui ne se voyait pas trop. Mais du coup, j'ai remis celui-ci par-dessus parce que je l'ai tellement. C'est le BK. Euh, slash Sananas. Euh, c'est le Parisian Light. Donc, c'est Naïva qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et il est juste un maléfique. Alors non seulement, non, non seulement, non, non, non seulement, il est trop beau. Il est dans les tons rosés comme je l'aime. Après, c'est vrai que euh, une fois appliqué, c'est plus le ton doré qui ressort. Il est moins rosé, une fois appliqué, que dans le pan. Mais il est vraiment canon. Et il est super, super, super lumineux. Je sais pas si vous voyez, mais je kiffe d'amour ce truc-là. C'est le seul highlighter que j'ai mis quasi depuis un an. De temps en temps, je mettais un tout petit peu de dry pour changer, pour avoir une teinte un peu plus rosée. Mais sinon, j'ai utilisé quasi que celui-là. Tellement je l'aime d'amour. Et j'ai du mal à en utiliser un autre. Hein. Là, j'ai ressorti mon petit mini de chez House. J'ai un truc qui me pour essayer de le réutiliser un petit peu parce que c'est vrai que je l'adore beaucoup. Et pareil, il est plus dans les tons rosés que euh, dorés. Donc euh, voilà. Et ensuite j'ai un combo de mascara. Donc c'est enfin c'est pas un mascara. Tout d'abord euh, le volume booster lash primer super volume oui, super fruit. Donc c'est avec euh, de l'huile de mangue je pense, acai. C'est quoi acai? Oui mangue butter et acai oil. Je sais pas c'est quoi. Donc, énorme, énorme, énorme coup de cœur. j'ai acheté chez Wawa qui a fenêtre derrière. Énorme, énorme coup de cœur pour ce produit. Euh, ça fait peu de temps que je l'ai. Enfin, ça fait bien qu'un jour, voire trois semaines. Donc, euh, ouais, c'est... Mais énorme, énorme coup de cœur. Ça fait des Bon, là, je ne le porte pas. Parce que je porte l'autre mascara tout seul. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est une contenance de 7 ml. Donc, ça, pareil, je vais aller me le racheter en backup dès que je retourne chez Crevattre puisque moi je trouve les produits essence chez Creusate j'adore, j'adore si vous le voulez voir en action euh, je vous invite à aller regarder ici euh, la playlist de, de mes Get Ready With Me euh, puisque j'ai décidé vu que j'ai trié un peu mon maquillage et que j'ai ressorti des anciennes palettes j'ai décidé de vous faire une palette un Get Ready With Me et euh, ben, je le mets en dessous de chaque euh, mascara chaque mascara euh, c'était le Better Than Sex jusqu'à maintenant et maintenant c'est l'autre puisque le Better Than Sex est presque fini j'arrive pas à le finir ce mascara c'est quand même dingue j'ai pas envie de le terminer parce qu'après je suis pas sûre de le ravoir un jour, donc euh, j'ai du mal à le terminer quand même. Mais il faudra que je le fasse, hein, je ne vais pas garder 50 mascaras, que ça sert à rien. Et le deuxième, c'est le I Need Miracle de chez Essence. Donc si vous voulez voir, euh, je vous mets dans le petit i, j'ai fait une battle avec euh, ma nièce, N.J. Euh, parce que pour moi, c'est un hein, du parfait, du better than sex. Donc Je vous laisse aller voir la petite vidéo qui est vraiment bien, bien faite, euh, enfin bien faite, <rire> comment je me lance des fleurs, es. qui est vraiment sympa à regarder, avec ma nièce et tout ça, elle m'a bien aidée, et voilà, et vous allez voir, Cécile, malade, je suis jalouse euh, Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis ma base aujourd'hui, parce que je me suis dit, il y a un soin dedans, en fait, donc c'est un, un mascara qui est volumisant et allongeant, mais également, dedans, il y a un, un soin, donc qui prend soin de vos cils, et qui aide à les faire pousser plus vite, à les renforcer, et dedans, il y a une espèce de coloration, en fait, plus vous allez l'appliquer, plus vos, teint, vos, vos cils vont euh, foncer naturellement. Je me suis dit, euh, si tu mets de base en dessous, cocotte, euh, le soin, le... <rire> la coloration, tu te brosses pour que ça fasse effet, hein. Voilà. C'est quand même... Non, mais franchement, c'est débile. On met pas une sous-couche de quelque chose pour faire un soin, quoi. Donc, euh... Donc là, je l'ai mis tout seul. Et franchement, euh, j'aime beaucoup le rendu. Même que j'ai pas mis la base en dessous, c'est sûr qu'avec la base, j'ai les cils beaucoup plus étoffés. Hein. Surtout ceux du bas, on les voit. Ils sont beaucoup plus longs et plus, plus fournis. Mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu quand même de celui-ci. Donc, forcément, ce cil-ci, je ne sais pas pourquoi, euh, il part totalement en cacahuète en ce moment. J'ai même un trou au milieu du sourcil. J'ai l'impression qu'il manque 3-4 cils, là vous savez, au milieu ça fait un carré euh, comme ça, euh, vide, ça fait super pas beau, mais bref, euh, <rire> j'espère que celui-ci m'aidera. Hein. Donc là je vais le mettre de temps en temps quand même tout seul, sans mettre la base en dessous, pour voir si euh, le soin, le... la coloration et tout ça fait effet que je puisse vous en reparler quand même. Et voilà, mais le combo, my god et il me reste un dernier favori un peu spécial, j'ai envie de dire. Et en fait, mon dernier favori, ben, c'est vous. Euh, ça faisait deux ans que je n'étais pas présente sur, sur, sur ma chaîne, sur ma page. J'essayais de rester un peu près présente sur Instagram, mais ce n'était pas non plus euh, folichon. Euh, voilà, le fait de revenir, de voir que certaines d'entre vous me sont restées fidèles, euh, même après deux ans d'absence, ça m'a énormément touchée et lire vos commentaires en, en dessous de mes vidéos, de mes posts, et tout ça, ça, oui, je me tripote ici parce qu'en fait, vous euh, voyez, je me suis rendu compte que j'avais des clavicules. Voilà, et, et des côtes aussi, mais ça je ne vais pas vous montrer, mais je me suis rendu compte que j'avais des clavicules, donc depuis, j'arrête pas de creuser ici, euh... enfin voilà, rien à voir avec l'histoire. Mais euh, oui, voilà, donc euh, vous êtes un de mes plus gros favoris euh, du mois parce que je suis revenue... Euh, depuis le début d'année, là, ça fait que, que quelques vidéos que je suis nouveau de retour. Euh, je vois que c'est presque tout le temps les mêmes euh, qui commentent, qui, qui me mettent des petits likes, euh, qui sont vraiment présentes et euh, voilà, ça me touche. Euh, ça me touche énormément parce que, pas que j'avais oublié à quel point euh, vous étiez précieuse dans ma vie, non, pas du tout, j'avais pas oublié, j'avais juste oublié le. Le réconfort que vous me procuriez en fait euh, à chaque fois que je lis vos commentaires ou vos petites, euh, vos petites envies de vidéos et tout ça, voilà, vous êtes vraiment euh, la tête pensante euh, de, de cette chaîne et euh, le cœur de cette chaîne. Donc euh, voilà, voilà, voilà, voilà. j'ai arrêté avant de pleurer ou de faire pleurer dans les chaumières. Euh, donc je vous remercierai jamais assez d'être là, d'avoir été là, de, certaines depuis le début, d'être toujours là après mon absence. Et euh, voilà, continuons comme ça, espérons qu'il euh, y aura de plus en plus de monde qui viendront partager avec nous et, euh, et avoir de plus en plus d'idées de vidéos, de plus en plus d'idées euh, de partage, de conseils et tout ça. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo favori, euh, j'en ferai pas tous les mois hein, parce que je ne change pas assez régulièrement de produits, mais je vous en ferai une de temps en temps, peut-être par saison, on verra bien. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous